Dans cette vidéo, nous allons présenter la notion de fraction à travers sa définition et quelques exemples. Commençons par donner la définition d'une fraction. Le quotient de deux entiers s'appelle une fraction. Ensuite, dans la vidéo de division décimale, nous avons vu que lorsque l'on pose une division, on peut rencontrer deux situations. Soit celle-ci tombe juste, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, le reste est nul, auquel cas le quotient obtenu est une valeur exacte, soit celle-ci ne tombe pas juste, c'est-à-dire que le reste n'est jamais nul, auquel cas le quotient n'a pas d'écriture décimale exacte. Voici deux exemples illustrant ces situations. Premier exemple, calculons 13 divisé par 8. Lorsque l'on pose cette division, on voit que le quotient est égal à 1 unité et 625 millième. On voit aussi qu'au rang des millièmes, le reste est nul. La division nous permet d'obtenir une écriture décimale exacte du quotient de 13 par 8. On peut écrire que 8 fois 1,625 est égal à 13. C'est-à-dire que 1,625 est le facteur manquant de l'égalité 8 fois quelque chose égale 13. Voici un second exemple. Et calculons 57 divisé par 11. Posons la division. Et on remarque que le chiffre des millièmes, 1, est le même que celui des dixièmes. Que le chiffre des centièmes, 8, est le même que celui des dix millièmes. Le reste ne sera donc jamais nul. Dans l'écriture décimale de 57 divisé par 11, on va retrouver ces chiffres 1 et 8 qui vont se répéter l'un après l'autre de manière infinie. Ce quotient n'a donc pas d'écriture décimale exacte. On peut le vérifier rapidement en utilisant des encadrements de notre quotient de plus en plus précis. À l'unité, 57 divisé par 11 est compris entre 5 et 6. Or, 5 fois 11, c'est 55 c'est-à-dire moins de 57, et 6 fois 11, c'est 66, c'est-à-dire plus que 57. Donc 57 onzième n'est ni égal à 5, ni égal à 6. Au dixième près, 57 divisé par 11 est compris entre 5,1 et 5,2. Or, 5,1 x 11, c'est plus petit que 57, et 5,2 x 11, c'est plus grand que 57. Donc 57 divisé par 11 n'est ni égal à 5,1, ni égal à 5,2. Au centième près, 57 divisé par 11 est compris entre 5,18 et 5,19. Or, 5,18 fois 11, c'est moins de 57, et 5,19 fois 11, c'est plus de 57 encore. Donc 57 onzième n'est ni égal à 5,18, ni égal à 5,19. On peut recommencer au millième, mais à d'autres rangs plus éloignés encore. On voit qu'on se rapproche de plus en plus de 57 sans jamais l'atteindre exactement. En fait, c'est ce qu'exprime la remarque disant que 57 divisé par 11 n'a pas d'écriture décimale exacte. Autrement dit, on ne trouve pas de nombre décimal complétant l'égalité 11 fois quelque chose égale 57. Une réponse à cet obstacle est la fraction. Notons 57 onzième le quotient de 57 par 11. Alors par définition d'un quotient, 57 onzième est le nombre qui, multiplié par 11, donne 57. 57 onzième est donc une écriture de la valeur exacte du quotient de 57 par 11. Si on reprend notre premier exemple, on peut apporter une réponse du même type. 13 huitièmes est une écriture fractionnaire du quotient de 13 par 8. On a alors, pour cet exemple, trois écritures possibles, pour la valeur exacte du quotient de 13 par 8. Une écriture en ligne, une écriture décimale, et une écriture fractionnaire. si on peut retenir qu'une fraction permet de, ré de répondre à ce genre de questions. Quel est, par exemple, le nombre qui, multiplié par 7, donne 5 Et ce nombre est donc 5 septième. Effectivement, par application de la définition, on peut écrire que 5 septième fois 7, c'est égal à 5. Et pourtant, je vous laisse vérifier que 5 septièmes n'a pas d'écriture décimale exacte. Concluons cette vidéo avec la définition d'un quotient. Soit A et B deux nombres avec B non nul. Le quotient de A par B est le nombre qui multiplié par B donne A. C'est le facteur manquant de l'égalité B fois quelque chose égal A. Il se note A sur B pour son écriture fractionnaire et A divisé par B pour son écriture en. Dans l'écriture fractionnaire, le nombre A est appelé le numérateur et le nombre B est appelé le dénominateur. Enfin, on peut retenir qu'une fraction est une réponse à une situation que ni les entiers ni les nombres décimaux ne pouvaient solutionner.